Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kosamui. Samui. I'm Emma from Koh Samui. This video will be both in English and French if you don't mind. Cette vidéo sera à la fois en anglais et en français. Je vais vous présenter un restaurant que j'aime bien sur la plage de Bampo. I'm going to show you a restaurant, a seafood restaurant now, on the on Bampo Beach. Let's go C'est parti Contact et adresse dans le descriptif de la vidéo. Contact et adresse dans la description de cette vidéo. Assalamu So Ce restaurant est really un restaurant vraiment typique restaurant. Thaï. Ce restaurant est typiquement Thaï. Ils l'ont refait pendant le Covid. Pendant le Covid, ils ont construit a un nouveau roof sur ce restaurant and they cook directly before your eyes here. On cuisine devant vous, devant vos yeux ici. It's a Thai-style restaurant. You are directly on the beach. Vous êtes directement installé sur la plage de Bampo, ici. La mer est toujours un peu agitée. On attend la prochaine lune pour avoir un changement de météo. There's still a little bit waves and wind on this beach today, and it's really nice because you can also see the longue boat, de long boat. C'est joli parce que vous pouvez aussi admirer les bateaux des pêcheurs qui sont ici. Let's join my friend now for my meal. Maintenant, je vais rejoindre mon ami pour manger. Most of the people who are coming here are Thai people. La plupart des gens qui viennent déjeuner ici sont thaïs. And I join my friend Ray. Hey, how you doing? Big menu. Big menu. Big menu. Let's see what we are having now. We have the menu. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez ici, pas seulement des produits de la mer. Mais J'adore le squid, j'adore the... les... Bon. French. <laughs> yeah, yeah. Uh, calamar. calamar. I, I calamari. Like calamari avec Calamari. Calamari. Uh, noir. black pepper. quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, South way And I, I order water not, not fresh water but only normal water And here they offer us this, uh, this can be a kind of appetizer it's a uh, cucumber, uh, green bean And this in the coconut is uh, fish dry, uh, on, on, in the sun, on the sun. Yeah, in the sun. In the sun. And they also mix a little bit of chili. It's wonderful. So you, you put the, the vegetable, you, what you call brush on dip. it? Dip, dip, You dip on it like this and then you eat. it. It's delicious. Let's try. Voilà, on vient de nous livrer nos plats, oh, our milk is coming. So here we have the green curry coconut milk, yes. which is uh, about 100 baht, 120 baht, yeah, yeah. with rice. And I order the squid with garlic and and pepper. So uh, j'ai commandé du, du calamar uh, au poivre et à l'ail. Et ici, Ray a commandé un, un poulet au curry vert, qui est le délice de ma fille, Blamvith. This is the favorite meal of my daughter, Candice. prix est price is also 120 baht for this one and about 20 baht for the for the rice. Donc le prix de 120 baht pour chacun de nos plats. Et on a la de chance de profiter d'une jolie vue sur le bord de la mer. Après une rando, c'est toujours agréable. After hike, it's very pleasant to go near the sea and have a nice lunch. Ils viennent de nous apporter une petite assiette d'ananas et de pastèque, gratuitement. Mm. It's very nice they offer us um, a plate with pineapple and watermelon. That you we would share. The Christmas trees. Christmas tree. Ah, yes, we got the the cut sheet as Christmas tree. Oh. l'ont découpé euh, avec la forme d'un arbre de Noël, de sapin de Noël. So the name of this restaurant is Bampo Seafood. The name of ce restaurant is Bampo Seafood. I did already another. Uh, restaurant same j'ai déjà fait une vidéo d'un autre restaurant qui est voisin de celui ci mais ce n'est pas le même si vous avez aimé cette vidéo je vous propose de l'exprimer avec vos likes les pouces bleus merci pour vos commentaires et je vous propose de vous retrouver dans de prochaines vidéos thank you for watching and please a Like. Please comment if you want. And let me know if this kind of content is interesting for you. Thank you for watching. Bye bye.